Arrivé à 3 ans, le pied langue est en capacité de donner vraiment des fleurs bien. des fleurs exploitables, c'est-à-dire qu'on aura une certaine quantité et qualité pour pouvoir distiller. À partir de là, c'est une récolte tous les 10 jours en moyenne. Donc tous les 10 jours, pourquoi Parce que c'est le moment où c'est le temps pour que les fleurs. Puisse bien être mature, bien jeune et du coup avoir un bon taux d'huile essentielle. Donc la récolte se fait toute l'année, sauf qu'on arrête de distiller pendant la saison des pluies. Pourquoi Parce que pour avoir une bonne qualité d'huile essentielle, il faut que la flore soit la plus sèche possible. Voilà. Si elle est gorgée d'eau, c'est pas bon. On a une huile moins, moins bonne qui sent moins fort. Donc, grosso modo, on va distiller de mars, avril jusqu'à euh, septembre, octobre. Et là, quand il y a des grosses pluies, on arrête la distillation. Voilà. Pendant la saison humide, Lilang va stocker de l'eau et pendant la saison sèche, elle va puiser dans ses réserves. Donc, pendant 7-8 huit mois faciles elle va pouvoir donner des, des bonnes fleurs. Si on a un retard de pluie, on voit la carence en eau au niveau des feuilles qui jaunissent un peu, et aussi les fleurs qui sont vraiment petites. Voilà, ça se traduit par ça. Alors, la fleur d'Ylang Ylang, elle est composée d'une tige. Trois pétales à l'extérieur et trois pétales à l'intérieur. Pour savoir si la fleur elle est bien mature, il faut qu'elle soit jaune, bien jaune. Et aussi, à l'intérieur des trois pétales, c'est rouge. Vous regardez à l'intérieur, si vous voyez les petites taches rouges, même si elles commencent à peine à apparaître, c'est bon. Pourquoi Parce que on repassera sur cette parcelle dans 10 jours seulement. Ben moi, c'est comme ça que je fais. Tout simplement, ça me permet d'aller vite. Et vous pouvez récupérer à partir de la, euh, de la tige, soit récupérer vraiment la tige, ouais. ou sinon le récupérer à la base de la tige. Il y a de l'huile essentielle dans la tige aussi. Euh, on peut avoir des fleurs vertes, elles ne sont pas bonnes du tout. Les fleurs vertes, elles ont la particularité d'aller de pousser vers le bas. Elles sont assez lourdes, elles vont se concentrer vers le bas. Et elles risquent de brûler enfin, de, par rapport à la chauffe. Euh, ça risque de cramer assez rapidement. Du coup, ça risque d'altérer euh, l'huile essentielle. Tous les 10 jours, euh, on fait la récolte. Une fois qu'on a fait une récolte, on a deux heures pour commencer la distillation. Donc deux heures après la récolte des fleurs pour lancer une, la distillation. Tout simplement parce que l'huile essentielle commence à s'évaporer, les fleurs fermentent à partir de au-delà de deux heures de, de, de récolte. Donc on aura un degré, euh, une densité moins importante, donc une huile essentielle moins, de, moins, de moindre qualité. Donc là on va euh, peser les fleurs pour savoir exactement combien de kilos on a pour par la suite euh, calibrer, calibrer euh, le dosage en eau pour euh, démarrer la distillation. Alors les études qui ont été faites disent qu'il faut 5% d'eau par rapport à la quantité des fleurs. Mais ici, ils ont pris un bâton où ils ont fait des graduations. C'était déjà calculé en, en fonction de, de, de la profondeur et de la taille. Donc euh, le but du jeu, c'est de mettre l'eau, de placer le bâton. Donc, quand ça arrive au niveau de la graduation, on arrête. Donc là, on met l'eau dans l'alambic, on préchauffe l'eau avec euh, ben, du bois, donc c'est un feu, au, au feu de bois. L'alambic est composé ben, du four, d'une cuve qu'on appelle aussi euh, cucurbite et sur le chapeau on a ce qu'on appelle euh, le col de cygne. Euh, une fois qu'on a préchauffé l'eau, donc il faut vraiment amener l'eau à ébullition. Une fois que l'eau commence à bouillir, là très vite il va falloir mettre toutes les fleurs dans l'alambic. Donc c'est ce qu'on appelle l'hydrodistillation, c'est-à-dire que les fleurs vont directement tremper dans l'eau. C'est parce que dès que ça va commencer à prendre un peu de chaleur, les molécules vont s'envoler. On ferme l'alambic, donc on ferme le chapeau. Ça va bouillir. Donc là, il y a le système de distillation qui commence. Donc ça va commencer à s'évaporer. La vapeur d'eau qui est mélangée aux fleurs va monter va passer par le col de cygne et cette vapeur elle va venir ici dans ce bac, c'est le bac de refroidissement et à l'intérieur on a ce qu'on appelle un serpentin donc euh, c'est sous forme, enfin euh, comme un serpent qui est enroulé là et dans ce serpentin va passer la vapeur ou à l'intérieur on a de l'eau froide qui arrive en permanence tout le long de la distillation. Donc l'eau elle est récupérée directement par, euh, au niveau de la rivière, stockée dans euh, le, les citernes qui sont là-bas. C'est le fait qu'il y ait de l'eau froide contre le, le tube qui va refroidir le tube. Il n'y a, en fait. a pas de contact Donc son rôle, c'est vraiment refroidir ce qui tourne dans les tubes. Une fois qu'il y a le contact de la vapeur avec cette eau froide, ça va faire une condensation. Donc cette condensation, c'est la vapeur d'eau qui se transforme en liquide. Donc ce liquide, c'est ce qu'on va appeler l'eau florale parce qu'il est concentré en eau et en huile essentielle. Donc cette eau florale va arriver dans le vase florentin. Donc le vase florentin, on l'appelle aussi l'essentiel. C'est dans ce vase où il va avoir la séparation de l'huile essentielle d'Ylang et de l'eau. L'huile essentielle d'Ylang étant plus légère que l'eau, cette huile va flotter en surface et l'eau repart par la partie basse ensuite remonter par un tuyau qui va l'emmener directement dans l'alambic. Pour savoir si le feu il est, il est bien, tout dépend du, dévi, euh, du débit aussi. Donc si on a un bon débit que ça coule régulièrement ici, ça veut dire que le feu il est bon. S'il y a moins de feu, ça coule moins. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là il y a de l'eau à l'intérieur. C'est une double paroi qui est de à peu près ben ça fait peut-être 20 cm. Et du coup le chapeau il va rentrer à l'intérieur. Le fait qu'il est euh, qui est l'eau, ça va faire un joint. C'est pour euh, l'étanchéité. Et là je vais quand même mettre un poids dessus parce que des fois ça peut euh, se soulever. Si jamais euh, ça fait un peu comme la cocotte minute, au moins ça bouge pas. Et là le, les poids qu'on a ici c'est à peu près 20 kg. Il faut attendre que les premières gouttes issues de la vapeur sortent ici pour commencer à compter. Donc là, on va compter une heure à partir de ce moment-là avant de récupérer les premières huiles essentielles. Au bout de la première heure, on va récupérer ce qu'on appelle l'extra S. Donc l'extra S, c'est la qualité la plus concentrée, euh, la plus dense, euh, celle qui est la plus odorante aussi et qui a des propriétés... Euh, qui sont très recherchés par le monde de la parfumerie de luxe. Voilà. Donc ça, on obtient cet extra S. Le S, c'est pour dire euh, supérieur, extra supérieur. On doit avoir euh, une densité de, au euh, qui dépasse les 60 degrés de densité. Là, c'est que de l'huile essentielle. Bon, j'ai un petit filtrage à faire parce qu'au euh, début, c'est bien trouble. Donc là, je l'ai fais passer dans un filtre. Je les mets dans des bouteilles et je les casse. Le densimètre, c'est un petit appareil qui va servir à mesurer la densité de l'huile essentielle. Donc en fait, le densimètre, c'est comme ça. Plus ça va être dense, plus ça va se rapprocher de, de l'eau en fait. Là, par exemple, si on met l'eau, il va être comme ça, très haut. Tandis que l'huile, euh, il va être plus ou moins... Euh, voilà. Euh, oui, plus c'est dense, plus c'est cher. Oui. Parce qu'elle est de bonne qualité. Densimètre calibré pour 100 euh, mais il y a des densimètres un peu plus petits. On a des densimètres, densimètres euh, manuels, je dirais ça, standard. Et on a aussi aujourd'hui des densimètres euh, euh, analogiques. On met juste une, une goutte d'huile essentielle dessus, et puis ça affiche combien de degrés de densité. Ouais. on a bien travaillé 72. 72, ouais. 72 c'est un très bon extra, à partir de 70 c'est très bon extra. L'heure voilà. qui suit donc à la deuxième heure de distillation on commence à avoir ce qu'on appelle l'extra donc l'extra est sensiblement euh, moins concentré que l'extra S donc on a dit tout à l'heure que l'extra S c'était au-delà de 60 degrés donc l'extra tout simplement il est euh, entre 40, entre 50 et 59 degrés de densité euh, mais ça reste quand même une très très bonne qualité du l'essentiel en dessous de l'extra on a donc euh, la première la première sa densité elle se situe, situe entre euh, 35 degrés de densité et 49 degrés de densité ensuite on a euh, la, la deuxième donc la deuxième c'est entre 20 5 degrés de densité et 34 degrés de densité. Et en dessous de euh, 24 degrés, c'est-à-dire de de 0, de 1 à 24 degrés, on a ce qu'on appelle la troisième. La troisième qui est utilisée de façon plus large dans tout ce qui est bougies de massage, savon et autres produits. Alors une fois qu'on a récupéré ces différentes fractions, on a la possibilité aussi euh, de faire ce qu'on appelle la complète. Donc euh, c'est toutes les catégories confondues, l'extra S, l'extra, et ainsi de suite, jusqu'à la troisième. Alors l'hydrola, ce n'est pas de l'huile essentielle. L'hydrola, c'est l'eau issue, l'eau florale, qui est issue d'une distillation. Voilà. C'est l'eau qu'on va récupérer à la fin. Voilà. Après, il faut faire attention, il y a des plantes, qui sont qui ont une huile essentielle plus lourde que l'eau, par exemple le girofle. Je distille les fleurs, les feuilles de girofle, et les girofles en fait euh, sont une huile essentielle est plus lourde que l'eau. Du coup, au lieu de se mettre en surface, il va aller en bas. Ce qui fait que moi je dois boucher ici et mettre un tuyau là pour que l'eau en fait elle monte, elle passe par ici pour retourner dans l'alambic. Et quand j'ai besoin de récupérer euh, euh, l'huile essentielle euh, de girofle, à ce moment-là, j'enlève ici, je bouche là, et puis ça va remonter, je récupère ici. En fait, c'est juste au niveau de la, euh, du vase qui... Voilà, ça, ça se joue là. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'hydrodistillation. Pourquoi l'hydro Parce que les fleurs sont directement mélangées euh, dans l'eau. On a la vapeur distillation à ce moment-là, on utilise ce bac qui est là-bas. Et là, en fait, on va mettre les fleurs dans le bac, un peu d'eau en dessous. Et c'est la vapeur d'eau, c'est un entraînement par vapeur d'eau. Et apparemment, euh, l'huile essentielle obtenue par euh, vapeur distillation est plus concentrée et plus euh, de meilleure qualité que par celui-là. C'est ce que les études ont révélé. Euh, les huiles essentielles qui ont été utilisées dans les parfums depuis toujours, c'était essentiellement de l'hydrodistillation. Voilà, la vapeur, elle est arrivée il y a une dizaine d'années. C'était pour euh, ré, euh, innover un peu. C'est vrai qu'en termes de qualité, elle est légèrement meilleure, mais ça ne veut pas dire que l'hydro hydro elle est, elle est nulle. Voilà. Une fois qu'on a récupéré cette huile essentielle, pour la conserver, il faut absolument la conserver dans un, un récipient, euh, soit donc en inox, pour éviter l'oxydation, soit dans des bouteilles en verre, donc euh, fumée, qui ne laisse pas pénétrer euh, la lumière directement, car euh, si euh, l'huile essentielle a un contact prolongé dans la lumière, ça peut l'abîmer. conserver dans une cave comme euh, le bon vin, le mocave c'est un peu large, mais à conserver dans un endroit frais et sec. Donc, conserver ainsi euh, l'huile essentielle peut euh, durer 20, voire euh, 15, voire 20 ans facilement, sans se, se détériorer. Et comme le bon vin, ben, ça se bonifie avec le temps. L'huile essentielle, on ne peut pas s'en mettre plein sur la peau, mais voilà si... On si vous, voilà, si vous, une petite goutte bien dissous, voilà, et ça va. Après, l'huile essentielle, ce qu'il faut savoir, c'est pour savoir si vous n'avez pas une allergie, avant de vous en mettre partout, vous prenez une petite goutte, enfin, vous en mettez pas partout déjà. Mais juste vous en mettez un petit peu pour voir si s'il n'y a pas de réaction avant de vous en mettre. Euh... Mais on peut se parfumer avec de l'huile essentielle, mais il faut juste être sûr qu'on n'a pas d'allergie. Donc, les vertus des huiles essentielles d'Ylang, c'est avant tout, ben... La première utilisation à la, à la base, c'est pour faire les parfums. En fait, son, son rôle, c'est vraiment qu'il va euh, consolider les molécules de parfum entre elles et, et dé, euh, révéler tous les autres parfums, tous les autres senteurs. Donc ça, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas encore à créer aujourd'hui de façon comment on dit, chimique, synthétique. Et après, c'est vertus, c'est apaisant, c'est très apaisant, vraiment. Et puis, ben, des, on dit souvent que c'est un aphrodisiaque féminin à travers un bon massage, d'ailleurs j'ai des, des, des huiles de massage Koko euh, Ylang C'est vrai le fait d'alimenter mon alambic avec le feu de bois, ça peut paraître archaïque, là on, on est à l'étude pour remettre en place euh, euh, des alambics euh, alimenté à l'électricité, avec une possibilité de placer des panneaux photovoltaïques. Mais ça demande énormément d'énergie. Donc là, pour l'instant, on est à l'étude pour voir la faisabilité par rapport au coût. Donc on est en train de voir juste au niveau de la consommation, si les panneaux photovoltaïques peuvent assumer une certaine quantité de distillation annuelle. Mais c'est vrai que j'y ai pensé, euh, j'y pense sérieusement. Pour l'instant, j'ai un alambic fonctionnel au feu de bois. Euh, le bois récupéré, c'est essentiellement du bois qui est déjà par terre, qui est tombé. En aucun cas, je, je coupe du bois euh, vert pour euh, mes distillations. Tant que c'est à petite échelle, ça va. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à avoir des grosses unités euh, de distillation comme ce qu'on a pu voir euh, en juin, où la déforestation elle était assez importante. Et malheureusement, il n'y a pas eu de préparation à ça. On a déforesté, on a beaucoup coupé du bois, et quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de, de replantation, c'est là où on s'est intéressé vraiment à ce problème. Mais ils ont réussi à mettre en place ce qu'on appelle l'UDAF, l'unité de distillation à foyer économe, qui économise jusqu'à 70% de bois. Voilà. Et ça, ça serait une piste aussi pour Mayotte, pour voir si on peut mettre ce type d'appareil de distillation sur Mayotte. Les déchets de la distillation, donc les fleurs d'Ilan qui ont été distillés. Euh, ben là encore, ils continuent à servir hein, parce qu'on va les ramasser, on va les mettre dans un coin de l'exploitation et puis ça va se faire, euh, enfin, ça va se décomposer et ça va former un compost. Donc là-dedans, on va mettre tout ce qui se dégrade assez rapidement, comme les différentes épluchures des, des fruits, euh, le Jacques par exemple, euh, et tous les autres fruits et un peu de, de végétaux. Enfin, de matière végétale qu'on aura euh, ramassé par ci et là et faire un compost euh, avec lequel on va se servir pour euh, fertiliser euh, les plantes telles que le, le curcuma ou, euh, ou le, le gingembre voilà